Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes bien réveillé. Nous voilà, on se retrouve avec une immersion à Bordeaux tranquillement. D'accord, l'immersion à Bordeaux, les amis bordeaux centre donc on va aller à bord bordeaux centre euh, pour l'instant je vais regarder quelques paramètres hop allez immersion bordeaux les amis let's go vous êtes prêts prête allez c'est parti bonjour tout le monde allez alors ceux qui se posent toujours des questions euh, ne vous posez pas de questions soit vous restez sur le live soit vous restez pas sur le live d'accord euh, cette page euh, va aller en immersion partout comme en juin etc partout euh, donc ainsi que la france donc vous voyez Donc euh, voilà Ne commencez pas à vous poser la question Pourquoi euh, ça va pas être que Mayotte Les immersions hein. euh, L'icône c'est pas que Mayotte Il euh, n'y a pas que Mayotte qui existe au monde Donc euh, calmez-vous hein. Voilà Bref Alors ici On est sur ce beau monument D'accord euh, Qui est ici Donc en Monument girondin D'accord Alors, c'est parti pour l'immersion. Alors, ici, on, on commémore euh, la mémoire des Girondins, ceux, ceux qui se sont battus hein, pour la France, etc. etc. Donc,. Euh, Donc euh, 1900 1789 1989 d'accord au député girondin d'accord qui a rendu hommage ici euh, au personnel euh, cité sur la plaque je vais pas les citer hein. putain ici les mecs ils sont ah. Bon, allez, on va, on va passer vite. C'est assez haut. Hein. Allez, n'hésitez pas à partager le live, les amis. On partage, on partage, on partage. Alors, ici, ouais, le monument, il est assez haut. C'est assez haut, hein. à la mémoire des Girondins. Alors, on va s'enfoncer dans le centre-ville. Ceux, ceux qui n'ont pas vu euh, voient actuellement hein, donc, euh. alors ici il y a la mise en place de la fête foraine qui va arriver bientôt hein. voilà l'hiver, fête foraine Allez, je vous donne quelques images précieuses. Alors, profitez hein, pour, euh, pour regarder. Ceux, ceux qui aiment regarder juste Mayotte, euh, on va pas juste euh, regarder Mayotte tout le temps. Hein. Regardez comment les rues, elles sont. D'accord. Ici... Euh, tout ce qu'on ne peut pas voir à Mayotte, tout ce qu'on ne peut pas avoir chez nous tout ce qu'on ne peut pas avoir chez nous qu'on voit ici, des vélos mis à disposition à Mamoudzou à Mamoudzou tu ne vas jamais trouver ça, des vélos comme ça Et voilà, des vélos comme ça, il y a une borne là-bas, tu mets tu mets ta carte bleue, tes renseignements, et puis tu viens prendre un vélo pour la journée, pour deux jours, si tu veux. Alors ça, c'est des... des choses que chez nous, est-ce que ça vaut le coup de, le, de les mettre en place Parce que les gens, forcément, ils vont essayer de voler, hein, donc... <rire> Saïd Cheikh. Saïd Cheikh Mohamed, moi j'ai une question à te poser, à chaque fois que je fais un live, tu mets ça, tu mets cet émoticône, alors c'est quoi ton problème, exprime-toi, parce qu'à chaque fois tu balances ça, exprime-toi, dis-moi c'est quoi ton problème là en fait, ça je te comprends pas avec cet émoticône là à chaque fois, je pose des questions, mais euh, formule des questions, je vais te répondre en fait. Parce que tu mets un émoticône comme ça, euh, c'est des questionnements. Mais quelle question l'entrecôte Alors, regardez la foule qu'il y a qui font la queue. Bon, euh, entre guillemets, on va laisser euh, ce commentaire là. Euh, ce restaurant là il y a tellement de gens, vous voyez, l'entrecôte donc un euh, restaurant qui vend que de l'entrecôte et il euh, y a beaucoup de gens là toute la queue ça va rentrer dedans, et les gars vous êtes sérieux <métitérés> oh. <Ouais. métitérés> donc, tout ça vous allez rentrer au resto wow, tchaaa vous êtes courageux, 11h36 ils vont rentrer là dedans à 14h Ah, il a du succès qu'est-ce qui, qu qui se passe pas il y a des côtes d'or dedans là ou quoi <rire> moi je vais bien rentrer s'il y a de l'or dedans en ce moment je Merci. de l'or. <rire> oh putain pardon, pardon. Il, faut, il faut aller sur la route aussi <rire> Allez Alors, regardez moi ça regardez moi tout ce monde aïe aïe aïe Bon, les amis, place aux stations des monuments. Ici, on a des hôtels, les plus grands hôtels de Bordeaux. Le grand hôtel de Bordeaux intercontinental qui est en face. Là où viennent les, les comédiens, les stars, etc. C'est etc. ici, hein, cinq étoiles. C'est une place très prisée ici. Hein. On trouve le théâtre ici. Et le théâtre, tant oui. Je crois que c'est le théâtre ici. Théâtre ou musée J'ai oubli... déjà oublié. Je sais pas si c'est le musée ou le théâtre. Alors, alors ici, oui, c'est l'opéra, c'est le théâtre, d'accord. a ici En face de vous, vous avez le théâtre. Ben, en face de moi, plutôt ce bâtiment-là, l'opéra. De l'autre côté, on a le Grand Hôtel de Bordeaux, 5 étoiles. Là, là-dedans, euh, c'est que les bourgeois. Là. Ouais, Monsieur le baron, les médecins, les dentistes, etc. Enfin, ceux, ceux qui brassent hein, un petit peu. Hein. Voilà. Le Grand Hôtel intercontinental à Bordeaux, les amis. Alors, on va prendre la rue Saint-Catherine, celle-ci, elle nous réservera beaucoup de surprises. La rue Saint-Catherine, la plus grande rue commerciale de France, qui est à Bordeaux. Donc, je répète encore, hein, la plus grande rue commerciale de France, qui est à Bordeaux, la rue Saint-Catherine. Alors, qui c'est qui la connaît j'ai déjà fait des lives qui sont, qui sont passés, hein. euh, où j'ai montré cette rue-là. Hein. C'est énorme, c'est énorme, vous allez voir la rue, elle est énorme, il y a du monde. Descendre là-bas là. Je vais faire le tour, hein, vous inquiétez pas. Oulala. là quelqu'un qui a Alors c'est quoi ça? Une histoire. D'habitude il y a des, arts, des artistes de rue, mais pour l'instant euh, il n'y a pas d'artistes de rue. Je vois pas. Alors il y a énormément de monde. et aussi énormément de ici. Vol de vélo, c'est ce qui y a fréquent ici. Le vol de vélo et trottinette, ça. Bon, les magasins on a des magasins un petit peu Zara ici Mango euh, des beaux vestes Pas mal de magasins, de toute façon on trouve de tout. ici go sport oh. pour les sportifs Alors ici... Alors ici c'est la place Saint-Projet. La place Saint-Projet-Bordeaux. D'accord Cette, cette place-là, il y a cette façade qui est très beau là en face Donc, ouais. le règne de Louis XV, Charles de Bourbon, Bourbon, comte de de gouverneur de la province, un euh, messire, Claude Boucher. Ouais. Voilà, ça raconte un petit peu l'histoire, euh, règne de lui. Il y en a 14, 15. Ouais. Il y en a eu de plusieurs de lui. Alors, euh, on va... On ne va pas aller jusqu'au jusqu bout de la rue Sainte-Catherine. Là. on va aller à la place de la bourse on va descendre Place de la Bourse Bordeaux. Alors, on va prendre cette rue les amis, on va descendre à la place de la Bourse, Bordeaux. L'immersion au nord, il caille là-bas, hein mais je vais venir, je vais venir pour l'immersion dans le nord. Dans le schneur Dans le schneur J'y arrive, j'y les amis dans le Nord Je suis souvent dans le Sud Mais... Vous voyez comment les rues elles sont il n'y a pas beaucoup de canettes qui traînent. Hein. Il faut en sorte que ça soit propre. Bon. Alors, ici, on a quoi comme place On a une petite place, ici. Alors, ici, place du Parlement. Là, ici, la place du Parlement. Petite fontaine, ici. Alors, et point particulier, vous avez vu la petite camionnette poubelle qui vient de passer Alors, est-ce qu'à Mayotte, on l'a dépassé tout à l'heure, la petite camionnette, elle est là-bas, vous la voyez. Est-ce qu'à Mayotte, on n'aurait pas besoin d'un petit camion comme ça, là hein, Les petits camions comme ça... J'ai est... enfin, juste une question hein, pour les gens qui ramassent les ordures. Comme je le dis, chez nous, on est loin du compte, hein, bien sûr. Loin, loin du compte. On va bientôt arriver à la place de la bourse, le grand qui des Bordeaux. de la bourse les amis ceux qui n'ont jamais vu la place de la bourse bordeaux c'est celle ci il y a les banques les grandes banques ici cci la cci c'est les banques des riches là Et celle ci j'ai oublié là. là cette banque là Je ne sais pas si c'est toujours une banque ou pas. Et les grands hôtels autour. La Fontaine. Et Miroir d'eau. Ça, ça y était pas, c'est nouveau. Ça c'est nouveau ici bordeaux vous voyez c'était pas là voilà à quoi ressemble la place de la bourse euh, on va aller voir euh, le miroir d'eau Le miroir de... alors vous voyez que les lives sont toujours intéressantes ça vous permet de voir autre chose ça vous permet de voir autre chose Ici, euh, il y a les surfeurs, là. Alors, les mecs, qui s'amusent ici. là t'as les mecs qui a décollé là. ah bien sûr l'eau elle est froide si on est en hiver bientôt ils vont couper l'eau toutes les fontaines elles sont coupées mais ici non je sais pas pourquoi <laughs> <Amazing>. <laughs> I Ici on a un petit parc là. Mes amis une petite euh, courte immer immersion de bordeaux centre ben, la place de la bourse il euh, y a le pont aussi le pont de bordeaux le pont qui se lève là c'est un pont qui se lève euh, c'est euh, n'importe quel car au passé mais là il y a la montée des eaux ça se voit hein. la fleuve c'est pareil alors ici on a euh, le fleuve euh, la garonne hein, qui est là ça c'est la garonne ici que vous voyez ah magnifique en france La pude, c'est pas chez nous qu'on va voir ça en Mayotte. Hein. Bien sûr, l'eau est froide. Elle est froide, donc. Assis. Alors ici c'est la place la plus populaire de Bordeaux, la place de la Bourse, euh, la place où il y a beaucoup de monde, beaucoup de fréquent... Fréquent... fréquentation, pardon. Le petit jardin, oui, il y a des petits jardins ici, des potagers. Il y a des bancs, les gens s'assoient, etc., etc. Alors, on va aller jusqu'au bout il est beau le jardin bordeaux je vous fais voyager les amis les immersions c'est toujours à prendre il y, a, il y a des choses à voir on va essayer de passer essayer de passer là d'avoir la route. Ici, il y a des feux partout. Ah, ok. On Alors, on a le tram à côté, le tram qui est là. Vous voyez. Ah, vite, moi, il faut que je, je passe. Le tram. en matière de déchets, voilà il y a quelques papiers hein, euh, au sol, mais la ville fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui traînent, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué, le nettoyage ici, c'est choquant là hein, quand même, hein. Parce que mes immersions d'avant, il y avait pas mal de déchets au sol. Donc euh, là, euh, on peut chercher. Hein. Les petits papiers qu'on va voir, euh, c'est aujourd'hui que ça a été jeté. Hein. Alors là, bravo Bordeaux. Hein. Alors, on vite se glisser. Alors là, direction euh, la place de la bourse, ici direction, on va aller sur le pont. les trottinettes les amis au voleur au voleur au voleur et <rire> eh ben non ici ça vole pas mmh. ici mmh. ça vole pas il y a quelques détérior... il y a des détériorations il y a des dé... détériorations c'est tout c'est il n'y a pas de il n'y a pas de vol et tout ça On va dire le flot, c'est pas comme chez nous, hein. Beaucoup de volets tout ça. Regarde là-bas, il y a un parc à vélo, c'est tout aligné. Il y a au moins 40 vélos qui sont alignés, là. Ça, les, les gens, ils sont, ils, sont civilisés, hein. ils sont civilisés, Ils sont civilisés, ils ont le respect. Même les étrangers qui viennent ici, euh, Certains, on va dire il y a une minorité qui fout le bordel quand même Alors ici on va arriver sur le pont de pierre, euh, ça doit être peut-être l'architecte qui a dessiné le pont, pont de pierre, celui que vous allez voir dans quelques instants. Pont de pierre, c'est celui-ci. Voilà, c'est ça le pont de pierre qu'on a ici. Essayez de se glisser. Hop. assez chargé hein. pour nous un pont chez nous on pleure on pleure on pleure pour un pont et regardez les ponts ici chacune ça coûte plus de un million d'euros déjà la construction du pont ici alors imaginez vous avez un pont un pont presque qui coûte 3 milliards, qui est au fond là-bas. Euh, un pont mobile, le grand pont mobile de Bordeaux. Je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. Peut-être, euh, je ne sais pas, une autre fois on a la porte de bourgogne ici la voûte que vous voyez là c'est la porte de bourgogne je ne sais pas pourquoi elle est prénommée ainsi ici la porte de bourgogne vous voyez bon allez on va aller voir euh, il y a un petit marché ici. Ça c'est marché des, des gitans là. Vous allez voir, les, il n'y a que les, les, les d'art qui vont là, etc. Allez, c'est parti pour une petite immersion. Merci. des Blader. Alors ici on a plus des trucs de la récupération. C'est de la récupération, euh, récupération, réparation, vente, d'accord, très intéressant. à bas prix, hein. c'est voilà, ce qui a été récupéré dans les poubelles, euh, etc. Mais qui revient au et qui deviennent moitié des ici. ça tous des bien sûr. Mais certains qui viennent ici, et puis les gens revendent. Alors c'est comme ça. Bien sûr c'est le coin idéal pour refourguer un objet qui a été volé Bon les amis, je vous laisser ici, notre live s'achève ici Notre live s'achève ici euh, On va essayer de passer de l'autre côté souhaite une très bonne journée les amis. N'hésitez pas de partager le live. N'hésitez pas de vous abonner sur YouTube. D'autres immersions également sur YouTube. passage de voiture ok c'est bon allez les amis je vous laisse voilà je vous fais des bisous bonne journée à vous faites attention que Dieu vous protège que Dieu vous garde